Dans cette petite vidéo, on va voir rapidement comment créer une boîte de dépôt dans Nextcloud. Une boîte de dépôt, c'est un dossier dans lequel les utilisateurs vont pouvoir déposer des projets, mais sans voir le contenu et sans pouvoir le modifier par la suite. Donc c'est pratique pour les rendus de travaux, par exemple. Ici, dans le dossier ID, j'ai créé ce dossier boîte de dépôt, dans lequel on va créer une boîte de dépôt test. Donc on crée un nouveau dossier. Et il faut qu'on aille dans les réglages de partage, comme ceci. Ce qu'il faut faire, c'est créer un lien de partage pour commencer. Ensuite, on va dans ces réglages ici et on choisit « Dépôt de fichier, voie uniquement ». En faisant ça, vous avez créé une boîte de dépôt. Il vous faut maintenant copier le lien et le transmettre à vos élèves. Alors, Je me rends dans un navigateur où je ne suis pas connecté. Si on visite ce lien, on voit ceci. C'est une fenêtre d'envoi, envoie des fichiers, donc on peut glisser déposer un fichier, il est envoyé, mais on n'a on plus accès, on ne peut plus le modifier par la suite, il a été déposé. Si je retourne dans la vue d'administration, si je vais dans ce dossier, je trouve mon fichier, et donc vous allez retrouver ici les travaux des élèves. Voilà, c'est très simple.